Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pratique dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer votre gouttière anti-bruxisme. Pourquoi je vous fais cette vidéo bah Tout simplement parce que j'ai besoin de me faire de nouvelles gouttières car je ne suis pas dire en vacances en oubliant d'emporter mes gouttières. Heureusement, j'avais un kit de gouttière standard, thermoformable, et donc j'ai été obligé de me refaire des gouttières car je souffre moi-même de bruxisme nocturne, à une opération chirurgicale faite il y a quelques années. Et donc je vais vous montrer exactement comment on fait, montre en main, cela ne prend que quelques minutes. Simplement il suffit d'acheter du bon matériel, vous trouvez ça sur internet, donc envoyez-moi un mail et je vous dirai quelles sont les meilleures marques que je recommande. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy Houllier, ostéopathe, posturologue, praticien et formateur en santé durable. Et donc je fais des vidéos utiles sur la santé naturelle et la santé durable. Donc si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Vous avez le lien ci-dessous. Alors voici la première manière d'adapter parfaitement à votre dentition ce kit de gouttière de relaxation. Alors vous commencez par faire bouillir de l'eau, vous mettez votre voilà, gouttière dedans, et lorsque ça va bouillir, eh bien vous la retirez, Voilà, on va laisser bouillir tranquillement. Vous la prenez, vous la mettez voilà, ici, vous attendez quelques secondes qu'elle refroidisse, et vous allez l'appliquer directement sur vos dents. Et voilà, vous avez une, une gouttière parfaitement adaptée, à, à vos dents voilà, voyez. il n'y a plus qu'à la mettre directement en position pour la nuit et à partir de maintenant ben, vous arrêterez d'user vos dents alors ce que vous pouvez faire aussi et eh bien c'est commencer par une gouttière du haut et dans un deuxième temps vous faites une gouttière du bas donc tout d'abord l'avantage c'est qu'il n'y aura aucun frottement entre les dents ni entre les dents et la prothèse du haut et deuxièmement ça vous écartera un peu plus les mâchoires et ainsi eh bien, vous aurez des muscles des mâchoires beaucoup plus décontractés car allongés, donc détendus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions à me poser, eh écrivez-moi, vous avez mes coordonnées. contact guerollier-formation.fr voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.